Coucou mes petits chickens! J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo déco, hall, action, rentrée, aménagement de code. Bref, si cette vidéo t'intéresse, ben, reste pour la suite. Vendredi, vendredi, je ne sais, 1er septembre, on a été aux actions euh, d'Anderley avec ma petite soeur donc voilà parce que j'ai un action près de chez moi mais euh, il est euh, comme ça pour c'est de la merde je n'aime pas mais bon bref je vais donc vous montrer là tout ce que j'ai acheté mais ça il y a du random il y a de la déco il y a vous verrez je ne vous donnerai pas les prix au fur et à mesure parce que sincèrement euh, la liste qui est comme ça euh, voilà, commence à chercher One by One, c'est trop chaud, donc j'écrirai les prix. Franchement, si j'ai pas la flemme. On va commencer tout de suite par euh, ben, du coton. Donc j'ai pris des cotons, ben, c'est pour mon coton. Et euh, ben, des cotons pour se démaquiller, hein. tu, sais, euh, tu sais, à quoi ça sert des cotons. Hein. On va pas chipoter 20 000 ans. J'ai pris une trousse pour la rentrée, parce que je n'ai pas de trousse. J'en avais une petite, mais... Il n'y avait qu'un bic et un truc, enfin, pas beaucoup de trucs, choses qui pouvaient rentrer dedans. Du coup, je me disais, ben, ça sert à rien de prendre des, des trucs. Du coup, j'allais en cours sans vraiment bic, etc. Et ben, du coup, ben, tu peux pas réussir ton année si tu n'as pas de bic, etc. Quoi. Donc voilà, j'ai pris une trousse Je me dis, Free Free, avec une trousse, tu vas pouvoir mettre des crayons et tu vas pouvoir écrire et tu vas réussir. Ouais, donc voilà, enfin, je l'ai pris en rose parce que j'aime beaucoup le rose. J'ai pris des petites chaussons, voilà. Donc c'est Franchement euh, c'est pas la forme C'est pas le modèle que je voulais Mais il y avait toute ma pointure dans les autres modèles Dans le modèle que je voulais Donc ben, j'ai pris celui-ci Et euh, pour rester à la maison au calme C'est toujours nécessaire parce que moi je marche tout le temps Bien nu donc j'ai les pieds Ensuite, j'ai pris ça. Donc, euh, il ne devait pas coûter très cher aussi. Il y avait l'électrique, mais je me suis dit, l'électrique, 6 euros, tu vas une carotte sur Aliexpress. C'est 4 euros, donc je vais l'acheter sur Aliexpress. Celui-ci, donc, c'est vraiment juste une brosse nettoyante. Donc, j'ai déjà du gel pour le visage, etc. Je vais essayer d'acheter des produits pH neutres pour le visage. Une petite brosse pour nettoyer, pour éviter de nettoyer son visage avec ses doigts qui sont remplis de bactéries, tu vois. Donc, voilà. J'ai pris une petite brosse pour le visage et il y en a assez. Oh, Ensuite, j'ai pris ça, c'est du savon. Donc, hand soap, soap, soap, Je sais que c'est du savon, je crois. J'ai pris un savon pour les mains parce que ben parce qu'il faut se laver les mains. <rire> Histoire, ben, tu le mets devant ton levier. Enfin, je n'ai pas forcément besoin de vous dire à quoi sert un savon pour les mains. Je crois qu'on n'est pas veillé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre J'ai pris un compartiment pour... Ben, on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'avais même pas vu. J'ai vu le carton. J'ai dit oui, je le veux. Pour euh, remplir les cotons, bébé. Un compartiment pour remplir les cotons. Ben, donc, en fait, ça se ferme. Mais ici, c'est ouvert. Donc, tu prends direct. J'aurais pu le laisser. Enfin bref, m'en fous. Et donc, ça se présente comme ça. Voilà pas laisser le coteau dans le dans le bail, tu vois, tu le mets dans le truc et c'est easy, ça fait déco, et etc. Euh, je suis contente donc. Ensuite, je me suis pris une brosse à dents qui coûtait aussi dans les 1€. Voilà, je me suis dit j'allais changer nouveau nouveau code, nouvelle brosse à dents. tu as compris. Euh, ouais oh, j'ai pris donc une agrafeuse parce que j'en ai une ici, mais je veux enfin, c'est pour la maison, donc je vais pas prendre ça. Bref, j'ai pris une agrafeuse. Et, euh... Ben, euh, Ben, voilà. Ensuite, donc, j'ai pris cet oreiller. Euh, non, c'était thé d'oreiller. Tout douce. Parce que, en fait, j'avais acheté un oreiller chez Ikea. Putain, évidemment, ça nous a mis plein de pochons. Un oreiller chez Ikea, mais sans, euh... Ben, le thé, parce que je m'étais dit tranquille. Mais, en fait, je n'aime vraiment pas. Ta gueule Je n'aime vraiment pas. Et, euh... Donc j'ai acheté ça pour recouvrir mon oreiller Sachant que ce n'est pas vraiment celui que je voulais hein, Mais euh, je n'ai pas trouvé celui que je voulais Donc bah, j'ai pris celui-là Ensuite J'ai acheté je Ceci <rire> Je me vois, je vois ma tronche Bref <rire> J'ai acheté ceci Donc c'est un rangement pour Bijoux parce qu'en fait j'en ai un là mais c'est en mode tu vois les trucs que t'accroches sur la porte pour mettre les manteaux tu vois Mais je les fait en mode rangement bijoux parce que là j'en avais accroché un bord ma porte que j'ai pris pour l'ouvrir la neuve que je vais aussi mettre pour ma, ma, ma, ma porte accrocher mes manteaux et celui-ci je me suis dit je vais pas prendre celui là qui me reste qui est où il y a déjà mes bijoux dessus Bref, en fait je voulais juste acheter celui-là voilà je commence à me donner des excuses mais c'est vraiment vrai je voulais pas prendre celui là donc j'ai pris celui-ci qui m'a bah, aussi coûté pas très cher enfin franchement il y a peu d'articles qui m'ont coûté 5 euros l'unité là tu peux accrocher tes colliers ici tu peux accrocher tes boucles d'oreilles ensuite j'ai acheté ben, des cotons-tiges, frérot. Écoute, euh, on en a toujours besoin. Surtout que moi, je me coton-tiges les oreilles euh, quasiment tous les jours. C'est pas bien, hein, vraiment, je sais. Ensuite, ben, j'ai acheté euh, ben, ça pour. Euh, comment on appelle ça ben, Les agrafes pour la l'agrafeuse, en fait. Ensuite, j'ai acheté ça. Voilà, ben, on va l'ouvrir ensemble. Parce qu'en fait, je vais faire euh, un coin déco Donc, je vais accrocher des photos. Que j'ai là, que j'ai commandé du site la, la la Bon, en fait, tu vois. Je vais accrocher des photos sur mon mur, mais pas euh, les mettre en mode cadre. Les mettre avec la ficelle, puis accrocher dessus. Euh, ben, les accrocher sur la ficelle avec des pinces à linge. Mais. Euh, enfin, les, les petites pinces à linge ou pinces à linge, je sais pas comment on dit. Mais. Euh, j'ai pas trouvé la ficelle. Enfin, si j'ai trouvé, mais j'ai trouvé ça moche. Donc je me suis dit, prends un truc dentelé. Voilà, j'ai pris un truc en dentelle. Oh, magnifique. Voilà. Que j'ai déjà donc, deux coins. Tu vois, je vais les accrocher comme ça. Puis là, ici, mettre les photos. Tu vois, astuce déco, frérot, Pinterest. Tu connais, hein? C'est vraiment la zeba. Ensuite, les amis, j'ai acheté un cadre. Un cadre. De quelle ville Quoi technique? Je ne sais pas c'est quelle ville. Euh, c'est trop beau. Bon. Donc j'ai adoré. J'étais un... C'était vraiment mon euh, coup de cœur tableau. Il y avait aussi l'ananas. Je me suis dit. L'ananas. Bon. Euh... Non. Au final, non. C'est un tableau 30 x 40 que je vais accrocher ben, dans ma chambre. Parce que nous, ça n'a rien à prendre. C'est pour euh, laisser euh, comme ça. Ben, bref. On adore le tableau. Ensuite, j'ai pris, euh, je vais vous en montrer que ah, un, histoire de pas m'en c'est les couilles. Ça, rangement, pour ranger ben, tout ce que j'ai besoin tout de ranger. Je sais pas quoi, je vais pas dire des fardes ou quoi, mais je sais pas. En tout cas, ça va me servir. J'en ai pris fois deux. Tu me vois vrai gosse, hein, <rire> Elle trouve ça trop cool. Tu me vois, tu m'en vas, en vrai. Ensuite, ensuite, ensuite de la suite. J'essaye de coincer le truc parce que ça en train de glisser. J'ai pris du washi tape, masking tape. J Appelle ça comme tu veux. Ici, c'est écrit washi tape pour décorer. Parce que j'ai besoin de décorer certaines parties chez moi. Parce que, pas parce qu'il faut décorer. J'ai besoin de décorer. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc tu décores quand c'est pas beau. Ensuite, ensuite de la suite. J'ai acheté, c'est le truc qui m'a coûté le plus cher. Une couette, voilà, elle m'a coûté genre 15 euros maximum, je crois, ou 12 euros à dimension de 140 x 200. Je mange, j'étais trop contente. Et du coup, j'ai acheté à 10 euros des pour la couette, quoi. Euh, là, c'est 140 x fait. Je me suis dit, bon. Euh, j'ai pas trouvé x200, enfin ici il y en avait x200 Mais je mets pas du tout les mentis J'ai pris 140 x200, mais c de toute façon ça rentre en tant que ça rentre, c'est bon, vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit J'adore, j'adore, j'adore Et puis j'ai aussi acheté de la bouffe voilà, Un petit chicken j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura donné des idées d'achat de déco Ou n'importe, random euh, Ben voilà, si c'est le cas euh, ben, Mets un petit pouce en l'air, abonne-toi Assez. Je vous fais deux gros bisous, mes petits chickens. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous, mes petits chickens.